tous. Notre liste « Tous pour Villepreux » est une liste sans étiquette. Elle est constituée de personnes, de sensibilités politiques diverses, de profils différents, avec pour objectif l'intérêt général et collectif de notre ville, de Villepreux. Nous n'avons et nous ne demanderons aucun soutien d'aucun parti politique. En revanche, je suis très fière d'avoir reçu le label Génération Terrain. Alors De quoi s'agit-il Génération Terrain n'est pas un parti politique. C'est une association qui regroupe des élus de, différentes, de différents mouvements politiques ou pas, et des élus essentiellement yvelinois. Nous nous retrouvons très régulièrement pour échanger sur le fonctionnement de nos communes, et cela nous apporte une richesse énorme. Nous sommes donc des élus de terrain, c'est pour cela que j'ai adhéré immédiatement à l'appel des fondateurs de l'association, étant une élue de terrain, je le pratique tous les jours depuis 12 ans. Donc, je vous retrouve dans les prochains ateliers publics de quartier qui ont lieu, là, les derniers arrivent ces jours-ci, et je vous dis à très très bientôt.